Et salut à tous les amis, c'est Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo du Trade -Binder février 2016. Donc ma recherche prioritaire pour le moment, c'est il me faudrait absolument un cyclone galactique. Après, euh, je sais pas, vous pouvez proposer. Donc on va essayer. Alors on va bien faire. J'ai ouais. bien faire la pointe. Donc euh, excusez-moi. On... Si on ne voit pas assez. Donc là, voilà. Donc, il y a un peu des nouveautés. Hein. Il y a... Il y a des anciennes comme d'habitude. N'hésitez pas à faire pause hein, si, euh, si ça va trop vite. Moi, je dors quasiment sur place. Là, on a une petite base, un secteur une petite. Je dis bien une petite. Là, c'est la transformation ZEC en Ultimate. Voilà. Donc ça, c'est le rituel pour les super soldats. Donc je fais bien attention à ce que la pointe soit faite sur l'image. Là, pour ceux, ceux qui se demandent, c'est euh, Dianera mythologique. Et là, c'est le babouin vert. Chinzo toujours hein Buster Blader T Magidolls euh, Là c'est téléphone DD et là c'est Simorg Simorg la divinité Après celle-là, elle est... elle est. pas en française. La bits abys... elle est pas en française. Et l'autre, la tempête abysse, elle est en française. Oui, chat magic. Voilà. y a celle-là aussi pour le deck Sylvan, si vous voulez. Celle-là, normalement, elle n'est pas pouvoir Elle est pas jouable, je vous le dis de suite, c'est du collector. Village des Jama ou de Jama Rouge chevalier en épée. Du Vaidon, du Fantoruse. Du Valhein, du Pelichimal. du Cyber Dragon, du gag euh, du go go go du géant go -go -go, et là c'est le groupe continua de jouer voilà après on a euh, du du Genex de la cloche de feu les cyber voilà les préhistoriques toujours la fureur la la perso synchronique pardon Et elle, c'est. Elle, alors, je vais vous dire, c'est. Reito, le général barrière de glace, là Là, après Gargonédon. Là, il y avait le magicien du temps en anglais. Eren, seigneur lumière. Voilà. Après Caius, toujours. Donc Télestos le méga monarque, Challenger Ryorik, rose de cristal que j'ai, je vous montre, la rose de cristal que j'ai en 4 fois. Après ça c'est de la dernière extension donc voilà. Et donc on a le magicien briseur du temps, le magicien aux yeux d'Arma. Et le cavalier d'acier de Dinon, voilà. Donc, celle-là, comme je vous l'avais promis, elle est arrivée. Le démon de la magie, dans Dreadbinder, Voilà. Après, des vieilles cartes qui peuvent être utiles aussi. Ah, j'avais pas vu l'escalier démon d'Arc en deux fois. Donc ça, j'avais pas fait attention. Veuillez m'en excuser. Après assaut du roi du feu, le dididi et César roi des vagues, donc le robot synchronique. Là c'est le Minotaur de combat, et là c'est la sentinelle d'argent. Voilà pour ceux qui ont demandaient. Chevalier Kagemusha, le Dark Side destroyer ici, voilà poisson rouge éteint le enchanteur écarlate doulou-doulou cause de la consolée hein voilà après euh, brachion le alors attendez c'est brachion la bête lézard après chien chêne sombrero de la consolée euh... Mère Grizzly, Naturia, Ye, Tran, Gea, voilà. Et encore du Concédé. Après, on a du, euh, des démons du Protecteur du Tombeau. Euh, non, mon, du monde Ténébreux, pardon. Donc, après, ça, c'est tous les euh, Chevaliers. Euh, chevaliers du Littoral, Chevaliers de Poussière, Chevaliers de l'Altitude. Voilà, après, on a du Genex. On a encore du village Jama, sport, voilà. Golem de destruction, hérisson à boulon, chevalier de l'aube encore. Maître des marionnettes, là, la poupée malicieuse mortelle. Après, on a Golem broyeur Jean Céleste Morelas, Dédéblé Bertonnet. Après, donc on a un peu du chronomal aussi. Encore du vitesse roïd. Le golem roage -anci ancien toon ici. voilà. L'orage de ferraille. Je fais attention aussi à ce que vous voyez bien les cartes. Ne Ça, c'est le neutron -genex, Voilà. Donc encore un monstre barrière de glace. Et celui-là, c'est Blitz défenseur de la barrière de glace. Vous le voyez peut-être pas, mais je vous le dis. Après, on a... On a un peu de tout. Hein. Ah, attendez, hop. Voilà, Kaiser Hippocorp. Et là, celui-là, c'est TCG euh, Slager, mais il est en espagnol, je crois. Ou en allemand. Après, bête... Euh, Avatar droit du, du feu, pirate photon, lac de feu. Voilà. Ici, on a donc... Euh, Là on voit bien, on a le magicien rouge expérimenté, voilà. Voilà, que vous voyez bien aussi toutes les cartes. Après j'ai mis un peu de mythologique. Hein. Donc après du... Euh... Encore du barrière de glacement en version anglaise. Barrière synthesisatrice canon cyber d'invocation, voilà après on a du haman pot artiste, le, les mékabo, la piège de la destinée, le canon turbo, voilà je recherche aussi en collector euh, et en française la première you Bell, c'est tout, que je cherche euh, juste pour la collection, donc après on a du gishki, hein tout ce qui me reste en gishki c'est là. Donc on passe un peu vite. Voilà. Du gishki, du du Bujin, Ça c'est le corbeau bouddhine. Voilà. Et après là, c'est euh, Mercure, agent de la sagesse ici. Après, on passe à donc tout ça. donc, Alors, attendez, que je vous. Épéiste cloche de feu, et lui, c'est commandant de la cloche de feu. colonne de lave, voilà. Du nuagien, du protecteur du tombeau, il me semble. monk Reichen, en anglais. Un dragon météore. Hein. Euh, lapin automate. Euh, des euh, chaînes de fer. Là, c'est euh, forgeron chaîne de fer. Voilà, et là on a garde des cartes, voilà. Ok, on termine par du euh, Gusto, du Mecabo, Flelf, voilà. Après ça c'est l'Invocateur des Tempêtes, Brachion Noir, euh, euh, Manticore, Flamme Chimérique, voilà. On a euh, Grand Sorcier Nécrose, aussi pour le deck Nécrose, un Doku. et du Courage à la boxe, voilà, donc les amis, donc si vous avez aimé donc ce, cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. On se retrouve très prochainement pour euh, la nouvelle ouverture donc, euh, des boosters de ce mois-ci. Et oui, je les ai commandés, oui, voilà. Comme ça, vous savez, vous ne serez pas spoilés. Allez, à plus tout le monde et bonne soirée à vous et bonne journée aussi.